Ô oh Dieu, crée en moi, un cœur pur, un cœur pur. Ô oh Dieu, crée en moi, un cœur pur. Renouvelle en moi, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh oh pur, un cœur pur. Renouvellons-moi un esprit bien disposé. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je cherche d'abord le royaume des cieux. Et sa justice et oh, oh, oh Et toutes choses me seront données en plus. Alléluia. Alléluia. Mon âme.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 Magnifie son nom, magnifie son nom, qu'à la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus saigne sur cette plateforme même sur cette plateforme Jésus saigne sur cette plateforme même sur cette plateforme Jésus saigne dans ta famille même dans ta famille Jésus est Seigneur dans ta famille, même dans ta famille. Jésus est Seigneur, il est, il est, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est, Seigneur. il, est, il, est, il est. Il est Seigneur, il est Seigneur, il, il est vivant, il est Jésus, il est, Jésus est vivant, il est, vivant il est, il est, il est, il est, il est, vivant, il est, vivant, il est, il est il est, il est, il est, il est, Seigneur. Il est, Seigneur, il est, il est, il est, il est, il est, Seigneur. il est, Seigneur. il est, puissant, il est, il est, il est, il est, puissant. il est, puissant, il est, il est, il est, il est, Christ est puissant, il est, il est, il est, il est glorieux. Christ est glorieux, il est, il est, il est. Il est, il est glorieux. Il est glorieux. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant qui tout genou fléchit, le nom de Jésus qui nous a sauvés. Le nom de Jésus qui nous a rachetés. Le nom de Jésus qui a fait de nous des enfants de Dieu. Ce précieux nom, ce grand nom, ce glorieux nom. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. ce nom, c'est Jésus. Alléluia, quel nom merveilleux. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie.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 Parole de vie, oh Jésus, Alléluia, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Kereshi, Shalom, Corinne, Shalom, Micheline, Shalom. À chaque frère, à chaque soeur qui va se connecter ou qui est connecté, shalom à tous, shalom dans nos maisons, shalom dans nos cœurs, shalom dans nos esprits, shalom dans nos âmes, shalom dans nos pays, shalom dans les nations de la, du monde, shalom, <coughs> shalom dans le monde entier, shalom, shalom, shalom, je vous aime de l'amour de Jésus. Merci Seigneur, Alléluia, mon âme bénit le Seigneur, mon esprit adore le Seigneur ce soir, je chante les louanges de mon Dieu, je suis reconnaissante au Seigneur pour la vie, je redis merci au Seigneur pour le souffle de vie, je dis merci au Seigneur pour cette plateforme, oh Seigneur merci pour la grâce que tu nous as accordée, de pouvoir... Tous les soirs, venez nous, nous rencontrer sur cette plateforme. Merci Seigneur pour ce rendez-vous divin. Merci Seigneur pour chaque sœur qui se connaît. Merci pour chaque frère qui se connaît. Oh Seigneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. <coughs> Pardon. l'adoration Seigneur. Tu es digne. Toi seul es digne. Nous nous humilions devant toi. Nous prosternons les genoux devant toi. Pour dire que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Reçois notre adoration. Reçois nos louanges. Reçois nos remerciements. Reçois nos actions de grâce. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Seigneur, c'est toi qui nous gardes en vie. Merci Seigneur pour la vie. Mon âme te bénit. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie de Nancy. Merci Seigneur pour la vie de Corinne, merci Seigneur pour la vie de Micheline. Merci Seigneur pour la vie de chaque adorateur, chaque adoratrice. Reçois la gloire papa, reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Seigneur pour la protection divine dans tous nos déplacements, chaque jour nous nous déplaçons. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour, oh, ta présence dans nos vies. Sans ta présence nous sommes perdus. Sans ta présence Seigneur, nous notre vie n'a pas de sens. Sans ta présence Seigneur, nous sommes dans la confusion. Sans ta présence Seigneur, nous sommes en proie aux inquiétudes. Mais ta présence nous rassure, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous conduit, ta présence nous relève, ta présence nous réconforte. Ta présence nous console, ta présence nous relève. Seigneur, reçois la gloire. Merci Seigneur pour le sang que Jésus-Christ a versé. Merci pour le sang du calvaire qui a été répandu pour la rémission de nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour la rédemption de nos âmes, pour la rémission de nos péchés. Merci Seigneur pour le sang de Jésus, merci Seigneur pour le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, merci pour le sang de, de, de, de la nouvelle alliance, oh Seigneur ce soir encore nous plaidons le sang de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus sur notre esprit, notre âme et notre corps, oh Seigneur que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave, que ton sang nous sanctifie, que ton sang, Seigneur, nous justifie. Merci, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Mmh. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien. Il y a pouvoir. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Il y a pouvoir. Pouvoir dans le sang, il y a un puissant pouvoir, un merveilleux pouvoir. Pouvoir dans le sang, il y a pouvoir. Pouvoir, pouvoir, pouvoir, il y a pouvoir. Pouvoir dans le sang de Jésus, il y a un puissant pouvoir. Un merveilleux pouvoir. Pouvoir dans le sang, il y a un puissant pouvoir, un merveilleux pouvoir, pouvoir dans le sang. Merci pour le sang de Jésus. Dieu le Père, merci pour le sang de Jésus. Jésus Christ, merci pour ton sang qui a coulé Cet esprit, merci pour le sang de l'agneau Le sang de Jésus Jean Baptiste a dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Oh Seigneur, voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché de chaque adorateur et chaque adoratrice Rebo santa santo robo robo Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Oh Seigneur, ce soir nous invoquons le sang de Jésus sur chaque adoratrice, sur chaque adorateur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur chaque adorateur, chaque adoratrice. Le sang de l'agneau sur nos enfants, sur nos conjoints, le sang de Jésus. Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Koramasakaya yabakoro bosata yeke te pori makaya bakoro bosata labakori les le basaka yabakoro bosata paramasata. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Sanctifie-nous, Seigneur. Jésus est notre sauveur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie Seigneur. Jésus est notre sauveur. Sanctifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de l'Éternel. Esprit de Christ. Esprit de puissance. Jésus a dit: vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant si sur si vous. Oh Saint-Esprit, descend sur nous ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Yekarabasa Esprit de vie. Ta parole ici si l'esprit de celui qui a écrit dans les mois habite en vous. L'esprit de celui qui a Résister Christ dans rendra aussi la vie à vos corps mortels. Esprit de vie, esprit de vie, chez Karabakaya, esprit de vérité. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, l'esprit de vérité vienne et vous conduise dans toute la vérité. Saint-Esprit, nous voulons adorer le Père en esprit, et en vérité. Nous voulons adorer le Père dans toute la vérité. Nous voulons adorer Jésus dans toute la vérité. Saint-Esprit vient nous conduire. Esprit de vérité, viens nous conduire dans toute la vérité. Esprit de sainteté, viens nous sanctifier. Viens nous purifier. Esprit d'amour. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce soir encore, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ramasser qui est papa dans ma casquette esprit de feu. Jean-Baptiste a dit il vient après moi. Celui dont je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. « Rebossaka Ori yabakorobosantarabakoria »« Horibaskantarabas, cet esprit nous soumettons à toi. »« Cet esprit nous soumettons à toi. »« Rebossake yabakorimaka yeketeporimaka yabakorobosantarabakoria »« Jésus c'est toi qui bâtis du Saint-Esprit de feu. » Rabo seke yeba koro bo seke yeba koro ya maka rebo seke yeba para makaske yeba koro maka uri maskantu robo chanta rabo para makaseke yeba korya esprit de l'Éternel, yaba robo soto robo chota esprit de la résurrection esprit qui était es là la création toi qui te mouvais au-dessus de la surface des abîmes saint esprit yeke te para mako rabo saka yeba koro raba soto rabo korya maka yeke yeba para Scandalobo chantera Bapara Maka, esprit qui a reçu dans les morts, rebossez. Que nous croyons l'infini grandeur de ta puissance que tu as déployé pour ces dans les morts, rabossez. Que y'est pas Saint-Esprit, y'est que des courbes au à la création tu te mouvais sur la surface des eaux mais le jour le jour de la de de de la Pentecôte tu es descendu tu es descendu chez Karabakai tu as pris possession reposé qu'il y ait pas Kuliya n'bos sakaya ba kuli makaya ba koro bosota wuli masaka ya ba para Ori maske ye baparama kas kandoro bobo shatta rabakoya, ori basaka ye baparama kas kende rabakori yemaka, lebroso yoboko robo soto robo shatta, ori maske ye baparama sek ye bapori yemaka, cet esprit rempli nous ce soir, cet esprit rempli nous ye baparama koya, rambo sakaya bap, oh cet esprit descend dans la maison de chacun, rambo sakoba bobo chute la patte qu'ont descendue dans la chambre haute, ye ke te poni yemaka, lebke dia, re basaya Oh Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur, cet esprit fait une chose nouvelle. Rebossakaya dans notre communion avec toi. Dans notre marche avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. Dans notre marche avec toi, Rab, dans notre communion avec toi. Dans notre adoration. Rebossakaya le bakuri Une nouvelle profondeur. Rebossakaya Rebo Sakayabaparamakasketenimakoya. O casquette. Au Saint-Esprit, descend. Descend, visite-nous, visite-nous, visite chacune de nous. Rebo Maka. Nous sommes connectés à la fréquence du Saint-Esprit. Nous sommes connectés à la plateforme du Saint-Esprit. Nous sommes connectés à la plateforme de Dieu. Nous sommes connectés à la plateforme du, du rendez-vous divin. Là où la présence de Dieu se diffuse dans la vie, dans, dans le cœur de chacun. Se diffuse dans la maison de chacun. Rebo sakai yekete pa rabasakaya pakori makai pakori makaa rebo sike yepa makai oh paraclet, Saint esprit yekete koroboso to rebo pour makai je veux t'adorer oh paraclé saint esprit viens et remplis ma vie je veux t'adorer Oh, paraclet, Saint-Esprit vient, et remplit ma vie, j'ai tout quitté, pour te servir, Saint-Esprit vient, et remplit ma vie, j'ai tout abandonné, pour te servir, cet esprit vient, et remplit ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Cet esprit vient, et remplit ma vie. Cet esprit vient, et remplit ma vie. Cet esprit vient, et remplit nos vies. Saint-Esprit, viens, viens remplir nos âmes. Saint-Esprit, viens, viens remplir nos cœurs. Ô oh Saint-Esprit, ô oh Saint-Esprit, toi qui étais là à la création, toi qui étais là à la création, tu te mouvais sur la surface des eaux. Toi qui as pris la parole de Dieu, la Bible dit que de sa parole est puissante. Toi qui exécutes la parole de Dieu. Toi qui es l'infinie grandeur de la puissance que Dieu a déployée pour ses crises entre les morts. Ô oh, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons même pas vivre une vie chrétienne. Sans toi, nous ne pouvons pas lire la Bible. Sans toi, nous ne pouvons pas prier. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons même pas aimer. Tu es l'Esprit d'amour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, si tu n'es pas avec nous, nous ne pouvons rien faire. Oui, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit, ceux qui ne parlent pas encore langue, descend sur eux. Rabo que yé pa par amakou makai. Ceux qui parlent la langue Saint-Esprit un donne une autre dimension. Robosé que yé pa par amakaske te. Yé que te pouri makai yé makou yé makai. Robosé que yé pa par On est baskantara babara on. Robosakai yé makou robosé que yé pa Seigneur un jour nouveau. Robosakai sakaya pa par amakai. Un jour nouveau se lève pour nous. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Et voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le saint esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu t'en plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne plein salut. Et sur nos vies entières, le grand jour s'est levé, le Saint d Esprit est là. Alléluia, cet esprit prend le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de nos pensées. prends le contrôle de nos âmes. prends le contrôle de nos cœurs. Makaya Oh, cet esprit, merci. alléluia Il y a un passage que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons lire le passage. C'est le, le Somme 39. La fidélité de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Alléluia, le psaume 139. Il dit, éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia, c'est un psaume de notre communion avec Dieu. Nous, et Dieu, nous sommes collés, nous sommes unis pour l'éternité. Il dit, éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève.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 Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 7 Où irais-je loin de ta face? Alléluia! Mm. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirai je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore,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 et je suis encore avec toi. <coughs> Alléluia. Quel Dieu merveilleux, nous servons. Et dit Tu me connais. Alléluia. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu qui t'a créé, qui est assis sur le trône de, gr de grâce, qui est assis sur son trône de gloire, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît, il te connaît mieux que toi. Dieu sait où se trouve ton esprit. Toi-même, tu ne sais pas où ça se trouve. Dieu sait où se trouve ton âme, toi même tu ne sais pas où se trouve ton âme Dieu sait où se trouve ton cœur, toi même tu ne sais pas où se trouve ton cœur Tu n'as jamais vu ton cerveau, tu n'as jamais vu ton foie, tu n'as jamais vu tes intestins Mais Dieu, c'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère Et il t'a tissé, Dieu est merveilleux, donc il t'a tissé créature merveilleuse Donc ce soir, je veux que tu te bénisses toi-même, Alléluia il y a des moments on est on est complexé il y a des moments il y a des moments on est complexé et depuis notre enfance notre temps d'enfance on a on, il y a des moments où on a entendu on a entendu des paroles négatives sur nos vies on nous a insulté nos maîtres d'école nous ont insulté nos professeurs nos amis de classe il y a des moments où nous nous sommes sous estimés mais ce soir la bible dit c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et je te loue de ce que créa... je suis une créature merveilleuse. Je veux que tu le déclares déclare-le, dis Seigneur éternel, c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes œufs sont admirables au nom de Jésus, Dieu nous a créés sans maladie acceptons cela, au nom de Jésus Christ, Dieu nous, accepte, nous a créé merveilleuse créature, merveilleuses. bénis ta vie ce soir, ma soeur bénis ta vie, mon frère bénis ta vie. Alléluia Seigneur, je te remercie parce que tu m'as béni. Je te remercie parce que c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te remercie pour, te, pour les dessins, les projets de bonheur que tu as pour moi. Je te remercie Seigneur parce que tu es toujours avec moi avant même que je ne sois conçu dans les profondeurs de, de, de la terre. Seigneur, tu m'as déjà connu, tu me connaissais, tu sais, quand je me couche, tu sais, quand je me lève, rien n'échappe à ton contrôle, rien, aucun détail de ma vie n'échappe à, à ton contrôle, même quand un côté de mon corps me fait mal, même quand je sens la douleur dans mon corps, Seigneur, rien n'échappe à ton contrôle. Éternel mon Dieu, même quand des situations difficiles m'arrivent, rien n'échappe à ton contrôle. Et Éternel, mon Dieu, même quand des événements difficiles, des événements douloureux m'arrivent, Seigneur, rien n'échappe à ton contrôle. Parce que tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, tu sais quand je me lève. Seigneur, tu tout par derrière, tu tout par devant. Oh Seigneur, mon Dieu, je Bénis ton nom. Je loue ton nom. Et Seigneur, où irais-je loin de ton esprit Ô oh Saint-Esprit, où il je loin de ton esprit Où, où, où, la, où, où les adorateurs iront loin de ton esprit Où les adoratrices iront loin de ton esprit Seigneur mon Dieu, tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es avec nous et nous voulons le déclarer et nous voulons te dire que nous nous acceptons cela. Au nom de Jésus Christ, hein? au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta parole dit dans le verset 11 Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Seigneur, tu es la lumière sans fin. Tu es la lumière éternelle. Éternel, mon Dieu, ta lumière brille plus sept fois plus que le soleil. Ta lumière est insondable. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Bénis ta vie. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Bénis tes enfants. Alléluia. Tes enfants sont des créatures merveilleuses parce que c'est la main de Dieu qui les a tissés dans le sein de leur, de leur, de leur maman. Au nom de Jésus-Christ, bénis le fruit de tes entrailles. C'est Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui a, tu, tu nous as tissé dans le sein de nos mères. Nous reconnaissons que tu as tissé nos enfants dans nos seins. Nous ne savons même pas comment les os, comment les eaux se forment dans le sein maternel. Nous ne savons même pas comment les nez se forment dans le sein maternel. Nous ne savons même pas comment le sang vient dans le sein maternel. Nous ne savons même pas comment la peau croit dans le sein maternel. Nous ne savons même pas comment les cheveux poussent dans le sein maternel. Nous ne savons même pas comment les yeux arrivent dans le sein maternel. Mais toi notre créateur, toi notre papa, tu nous as tissé le maternel Tu as tissé nos enfants. Nos enfants sont des créatures merveilleuses. Pour mon Dieu. Seigneur, tu le mets par excellence. Nous te plorons. Nous te vocons sur la vie de Lucie. Au nom de Jésus. De Lucie, lumière de Christ, au nom de Jésus Christ. Seigneur mon Dieu, chez les papas, oh adorateurs, adorateurs, nous allons prier pour lumière de Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour elle, que le Seigneur la restaure dans son corps, depuis sa tête jusqu'à ses pieds, ses pieds, dans ses os, au nom de Jésus-Christ. Les basakayabakoli, appelons le Saint-Esprit, reposé que c'est... Cet Esprit visite à ses ventes Cet Esprit visite à ses ventes Tu l'as créé sans maladie. Nous refusons la maladie. maladie dit, dégage au nom de Jésus, tu es un locataire illégal là. Quitte Son corps, son corps est le temple du Saint-Esprit. Les son encore, les son corps. les ses vous Les les Quelque les bons, les Nous les que les bons, les bons, les bons, les les noms. les devant le nom les Jésus, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les les les les les les les les les les les les les pour la vie de Lucie Seigneur donne gloire à ton nom Pour la vie de Lucie Lumière de Christ Seigneur donne gloire à ton nom Donne gloire à ton nom Donne gloire à ton nom Nous appelons l'intervention divine L'intervention divine L'intervention divine Pour l'arbre S'échec Cet esprit localise le mal Cet esprit localise le mal Il à pas La guérison guérison oh seigneur tu nous connais tant que nous tissé tu sais, dans le sein de notre mère seigneur ce soir nous voulons parler à notre corps je parle à mon corps raboka bakaya bakaya conforme à la parole de dieu so conforme, à la, parole dieu. Sois conforme à la parole de dieu dit suis créature merveilleuse soit conforme à la parole de dieu dit bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous que soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je proclame la bonne santé chez que Ramakoya. paramakoya. se bos ekeya bakuria makaya bakuria makah. Ori maskete baba. Ora basaka yepa paramaka. Regede korubo sotoro bosho dara bakoya. Ori basakete ni baba paramako. Ro pa bakoya. Oh Seigneur merci. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour, esprit de l'éternel, esprit de l'éternel, esprit de l'éternel. Nous t'appelons, nous t'appelons. Tant caressé a récré, Christ dans les morts, l'esprit de ceux qui a récré, Christ dans les morts. Oh, visite-nous, donne la vie à nos commentaires, donne la vie à nos commentaires donne la vie à nos commentaires chez Karabaka Yabako Roboson Troboshan de Rabako je nie tout esprit de maladie au nom de Jésus je chasse la maladie Korabaka ye que te pouri makaya bakori makaa ye que te pouri makaya bakori makaa Rabasa makaya bakoro bosse que makaya bakori makaa maladie dans le cerveau maladie dans la tête maladie dans les os maladie dans le cœur maladie dans les reins maladie dans le foie maladie dans le pancréas maladie pour makaya bakori makaa les nez, reposé, que pas, pas, pas, pa pas, pas, pa Lekete parama kasquete, libérez ma casquette, libérez ma casquette, libérez nos vies au nom de Jésus-Christ, libérez nos corps au nom de Jésus-Christ, shekaraba paramakaskete kasquete, yekete korobo sotoro boboro makka, rabaka yaba korobo zikete parama makka, le brekete parama ko le breseke yebako, rabaka yaba korobo sotoro bobo shada parama ko ya, horibaseke yebaba esprit de l'éternel, hori Santa la bapara ma koya, au rabassa kaya bapara ma yé kete <musique> kourou bo soto robo chanta, yé kete kourou bo la bapara ma ka, hallelujah, hallelujah, cet esprit yé kete kourou bo soto, ori masé kéye bapara ma santa, ori maské te yé hallelujah, gloire à Jésus, amen, gloire à Jésus, merci Seigneur. En ce nom, les aveugles voient, en oh, ce nom, les lépreux sont purs, en oh, ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En oh, ce nom, les aveugles voient, en oh, ce nom, les lépreux sont purs, en oh, ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilleux, ce nom c'est Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit dans, le, dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu c'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que le royaume de Dieu s'installe dans notre esprit, notre âme et notre corps. Que la, la justice de Dieu... Que la paix de Dieu Que la joie de Dieu Par le Saint-Esprit S'installe Que la justice de Dieu parle Pour enlever tout ce qui est péché Au nom de Jésus Que la paix de Dieu s'installe dans nos cœurs Pour enlever tout ce qui est inquiétude tout ce qui est souci au nom de Jésus Christ, n'y inquiétez pas que la joie de Dieu par le Saint-Esprit s'installe. Pour enlever tout ce qui est tristesse Au nom de Jésus L'éternel veut que tu sois joyeux Que tu sois dans la paix par le Saint-Esprit La joie c'est un sentiment de plaisir Je déclare au nom de Jésus-Christ C'est un désir qui a été satisfait Au nom de Jésus-Christ C'est un sentiment de bonheur intense Je déclare le bonheur intense Je déclare le sentiment de plaisir Je déclare un désir satisfait Que l'éternel par le Saint-Esprit, Rabo la plénitude de joie, la plénitude de joie, la plénitude de joie, la plénitude de paix, au nom de Jésus-Christ, ce matin je déclare au nom de Jésus l'allégresse, l'allégresse et la joie, l'allégresse et la joie, l'allégresse et la joie. Au nom de Jésus, la L'allégresse et la joie au nom de Jésus-Christ Satan a échoué au nom de Jésus-Christ Satan échoué Tous ces mensonges sont vaincus au nom de Jésus Je déclare la l'allégresse et la joie L'allégresse et la joie L'allégresse et la joie Je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Yahweh, il m'a... Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa, Yahweh, Yahweh, il m'a sauvé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Notre papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Notre papa est fidèle. Il ne t'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré, tu n'as plus rien à craindre, car Yahweh t'a libéré, je suis dans la joie hmm. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Kourabassa yabako robosotoro bochota. Yéke te koro bo sata rabapara ma kouria. Oribaske te rebapara ma ne rebako. Yéke te La joie, Seigneur. La joie, Seigneur. La joie qui annule les écritures, qui annule les angoisses, qui annule les angoisses. La joie, la joie qui annule les angoisses, la joie qui annule la crainte, la joie qui annule la peur, la joie qui annule les frayeurs. Rebo sakaya bakoro bo sata raba kuriyaka yeke te pone maka yeke te pone maka raba kaya bakoro te oh raba sek skete Hallelujah Yekete te koro Nous sommes dans la semaine de la où nous allons commémorer la la la venue du Saint Esprit. Sur les apôtres, sur les disciples de Jésus. Alléluia. Nous allons vraiment nous allons remercier le Seigneur pour le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que vienne le Consolateur. Jésus dit, il est bon. Il est meilleur pour nous qu'il soit parti. Hein? Hum. Il dit, il est meilleur pour nous. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que le, Il dit, ce qui va faire ton bonheur, ce qui va faire ta réussite dans le ministère, dans ta vie quotidienne, ce qui va te rendre équilibré, ce qui, qui, qui va installer la justice, la paix, la joie dans ton cœur, le Saint-Esprit. Il dit, l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur arrive, l'esprit de vérité. Alléluia Rebo soto robo bakuya yekete ye kete koro robo soto robo shatta rababaramako rabakaya bakoro robo soto robo shanda rabakoya ye kete kori maka ora babarama kaze kete soto robo de la Yekara ibako robo soto robo maka Yekete kya soto Yekete koroboso toro bobo boboso keba ko ya ori ba seke yeba para l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité yekete Jésus dit il est avantageux Alléluia si jesu que la parole de dieu si jesu que la parole de vie a dit qu'il est avantageux c'est qu'il est avantageux Alléluia chekarabakaya bakoroboso toro bobo shonda na bakoya yekete koroboboro boboso toro bobo shonda na bakoya negetekoroboso karabara para makoya ne à cette pentecôte nous allons recevoir une nouvelle visitation du Saint-Esprit encore nous allons recevoir de nouveaux dons le don de parler en langue au nom de Jésus-Christ à cette pentecôte oh ma soeur mon frère dispose ton cœur Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Repose à Kayabako. Dispose-toi. Dis au Seigneur que tu es prêt. Dis au Seigneur que tu es prêt à le recevoir. Recevoir parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu sais, à la création, à la création, on a eu besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Une soupe de vie c'est la présence du saint-esprit en nous nous étions une statue de sable couché par terre c'est la ou bien une statue d'argile couché par terre mais la présence du saint-esprit la plus soupe de dieu que le, le seigneur a soufflé sur dans nos narines a fait de ce statut de sable un être humain un être humain. Le sable est devenu du sang. Le sable est devenu des nez. Le sable est devenu des cheveux. Le sable est devenu des muscles. Le sable est devenu des, un cœur, un cerveau. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre notre vie humaine. Même notre vie sur cette terre sans le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que nous soyons debout. La Bible dit que Dieu nous a créés et nous était couchés. Il nous a formés, on était couchés. Pour qu'on devienne une âme vivante. Une âme qui peut s'exprimer. Une âme qui peut adorer son Créateur. On a eu besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. Sans le Saint-Esprit, nous sommes l'argile. Sans le Saint-Esprit, nous sommes la poussière de la terre. Sans le Saint-Esprit, nous sommes la poussière de la terre. C'est pour cela que le jour où nous déposons ce corps-là, il retourne à la poussière. Mais le Saint-Esprit qui rentre dans notre esprit nous ressuscite, nous amène vers le Père. alléluia Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus dit, pour, pour vivre une vie chrétienne victorieuse, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que vous ayez le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, il s'en va. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais la bonne partie, l'a a dit Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que ce soit revêtu de la puissance d'en haut. Sans le Saint-Esprit ne pas faire de ministère. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'a pas fait un seul miracle. C'est jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle. C'est le jour de son baptême. Le jour de son baptême. Où le, le ciel s'est ouvert. Que le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous une forme corporelle de, de colombe. Que à partir de ce jour, Jésus a fait des miracles. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes sans force. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas prier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand nous lisons, c'est la, la présence du Saint-Esprit qui a fait la différence. Même à la conception de Jésus, à l'annonce de la conception de Jésus, l'Ange Gabriel a envoyé la parole. L'Ange Gabriel a envoyé la parole à Marie. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a précisé. Il a dit, le Saint-Esprit te couvrira. alléluia Donc Jésus également... Il est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et dans Acte chapitre 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui oint du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Chez Karabakaya. Car Dieu était avec lui. Et 2 Corinthiens 3, verset 17, nous dit Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté pour adorer le Seigneur. La liberté pour servir le Seigneur. La liberté pour avancer dans la vie la liberté pour établir le règne de Dieu dans nos vies. Hein? Même les ossements desséchés. Quand Ézéchiel a prophétisé dans Ézéchiel 37, quand Ézéchiel a prophétisé, les, os, les ossements desséchés se sont mis ensemble. Chaque os a reconnu son ADN, l'a reconnu chaque bras droit a reconnu le bras gauche, son squelette. Chaque jambe droite a reconnu la jambe gauche de son, de son, de son tronc, de, de, de, de, du tronc d'où il était. Alléluia. Ils ont reconnu, mais ils étaient toujours couchés. Ils étaient toujours ossements couchés. Il a fallu que Dieu dit prophétise, dit Esprit, sous des quatre vents. Quand il a prophétisé, Esprit, des vents. souffle des quatre bancs. des quatre bancs. Ils sont devenus, ils sont levés. Une amène très, très nombreuse. Une amène nombreuse. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7. Je vous le dis, il, il, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais vous, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand Jésus dit il est avantageux, il dit il est bon, il est profitable. C'est bénéfique pour nous. C'est essentiel pour nous. C'est favorable pour nous. Alléluia. C'est favorable pour nous. Kuramas. Jésus dit si je m'en vais, que cet esprit vient, vous allez gagner quelque chose. Alléluia. Il dit maintenant, dans Jean 14, verset 16 à 17, il dit Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus est venu, il a passé 33 ans sur la terre. Il a passé 3 ans de ministère glorieux. de ministère glorieux dans la puissance du Saint-Esprit. 3 ans de ministère glorieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti. Quand il est à Jérusalem, il n'est pas en Samarie. Quand il est à, à, à, en Galilée, il n'est pas à Capernaüm. Alléluia, mais maintenant il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne, ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous, le Saint-Esprit demeure avec vous éternellement et il sera en vous, Alléluia. Il y a quelque chose qui est en nous, il y a le Saint-Esprit qui est en nous, je ne je peux pas dire quelque chose, je me réponds. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous, il y a la personnalité de Dieu qui est en nous. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit, le Seigneur c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit, il y a le Seigneur qui est en nous. Notre, tombe, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia, donc ce soir, préparons-nous. La Bible dit, quand Jésus a donné, quand Jésus a donné, la promesse, le jour où ils partaient au ciel, ils sont partis dans le temple. Ils sont allés persévérer. Pendant dix jours, ils priaient. Pendant dix jours, ils ont prié. Et le dixième jour, Jésus a fait venir le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc à partir de ce soir, dégageons un temps devant le Seigneur. Dégageons un moment dans, nos, dans notre communion personnelle. Demandons au Seigneur de nous visiter encore, de nous visiter encore. Dieu, encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, que Dieu nous visite encore. Une nouvelle dimension dans, dans, dans, nos, dans nos rapports avec le Seigneur. Une nouvelle dimension dans nos relations avec le Seigneur. Une nouvelle dimension dans notre communion avec le Seigneur. Une nouvelle dimension dans notre vie chrétienne. Alléluia. Repos sacraïa, papa. Cet Esprit prend le contrôle de ma vie. Cet Esprit, je me livre à toi. Que tes vives eaux inondent mon âme Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle.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 Saint Esprit, Saint Esprit, Saint Esprit, Saint Esprit. Oh, nous nous consacrons encore à toi, mais que ton sang nous purifie, Seigneur. Si tout, s'il y a quelque chose dans notre vie qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, oh Seigneur, fais-nous miséricorde, pardonne nos pensées, pardonne nos offenses. Pardonne à nos caractères. Pardonne à nos émotions négatives. Ô oh Seigneur, remplis-nous encore du Saint-Esprit. Remplis-nous encore du Saint-Esprit. David a dit, tu loin d'une matin. Ori bapa ramakaze kete korobo soto robo shata. Tu ouandu notre notre coupe de bote. Reposez que Seigneur. Oh que cette Pentecôte ne soit pas comme toutes les Pentecôtes. Yeke une il nouvelle visitation. Que cette Pentecôte ne soit pas comme toutes les autres Pentecôtes. Ori seke te para makoria. Seigneur un nouveau toucher de toi. Raba sa ya bakoro bobe sike ye bakori makar. Hier kete korima Seigneur touche nos vies. Hier kete korobo sata raba Yakarababa, une nouvelle visitation du Saint Esprit. Reguet de Corobosé qui était couru ma car. Ori masquette et babarama casquette de Robochota. Rabba parama casquette et le bacouriamaca. Libosé qu'elle est babarama couru ma hon. Ori basquette et le babarama couru ma hon. Ori de nuit sur Il a Éternellement, Dieu, ton Saint-Esprit est sur nous. Tu as dit, il sera il demeurera avec vous éternellement. Il sera avec vous et il sera en nous. Saint-Esprit, Jésus a dit que tu seras avec nous et tu seras en nous. Saint-Esprit, merci d'être avec nous. Merci d'être en nous, Saint-Esprit. Merci d'être en nous, Saint-Esprit, esprit de vie. Merci, Saint-Esprit, de transformer nos vies. Transforme nos vies. Transforme nos vies. Guide-nous, dirige-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, dirige-nous. Dirige-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, dirige-nous, Saint-Esprit. Que nous nous affectionnons toujours aux choses d'en haut. Que nous affectionnons toujours aux choses d'en haut. Saint-Esprit, que nos yeux soient fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Saint-Esprit, que nos yeux soient fixés sur le ciel. Car le jour, nous allons déposer ce corps, cette poussière de la terre. Saint-Esprit, c'est toi qui vas nous restaurer. Avec Jésus pour le retrouver dans les airs, sur la nuit, quand il reviendra. Oui, notre Sauveur revient. bakori makaya, les bons makaya Seigneur reçoit la gloire, Papa reçoit la gloire, et reçoit la gloire. Merci Seigneur. merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour la vie de chaque adoratrice et chaque adorateur. Merci Saint-Esprit de visiter. Nous voulons des témoignages ce dimanche. Nous voulons des témoignages dans nos cultes. Nous voulons des témoignages pour la manière dont tu vas nous visiter. makaya la makoya te makaya, Seigneur, ceux qui ne sont pas convaincus de parler en langue, Seigneur, convainc-les au nom de Jésus But ta parole dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu. sont des mystères qui parlent. Parle makaya, bakori maka. Yekete pour y korobosata. C'est pour nous édifier. Le palalon, c'est pour nous édifier. Oh Seigneur, mon Dieu. Shekarabaramakai. Le blessé que y'a pas, y'a Makaya Oh Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Rebosota Robosata. Yekete, nous voulons persévérer dans la prière. Saint-Esprit. Nous n'avons pas ce qu'il convient de demander. C'est toi qui intercèdes dans notre faveur. Merci, Saint-Esprit. Viens demeurer en nous. Viens habiter en nous. Robot Bakuria. Jésus a dit que qu tu es venu. Tu es venu. Tu es venu. Vous demeurez avec nous éternellement, éternellement. Au Santa Yekete korobo Santa, nous recevons la force du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, tu nous, tu nous, nous du Saint-Esprit de force. Hein, au nom de Jésus Christ. Hein. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Adorateur, adoratrice, hein. au nom de Jésus Christ. Hein. Le Saint-Esprit, il dit, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ce soir, crie Abba Père, ça veut dire Papa, tu es enfant du, du Créateur, tu es enfant du Père Céleste, tu es l'enfant de l'Esprit, la Bible dit, Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Papa, ce soir, nous, tes enfants sont venus. te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons cet Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Fini la servitude. Nous sommes enfants de Dieu. Fini la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Fini l'esclavage du péché. Nous sommes enfants de Dieu. Fini la domination de Satan. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption au nom de Jésus. Nous avons un papa responsable, nous avons un papa fidèle, nous avons un papa puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme les dix vieilles sages, que nous, que nous ayons toujours la, de l'huile pour que notre lampe soit toujours allumée, pour que nous, sois, nous puissions aller à, à la rencontre de l'époux, que nos lampes soient toujours allumées. Adorateur, adoratrice, que ta lampe soit toujours allumée. Rabo Sakaya Bakaya, aucune distraction, que même pas le sommeil, ne sont pas comme les salles, au nom de Jésus, pas comme les les les les les vieilles... Paul, qu'aucune distraction ne nous fasse manquer l'huile au nom de Jésus, qu'aucun événement ne nous fasse manquer l'huile, que notre lampe brille toujours, jusqu'à l'heure de l'arrivée, jusqu'à l'arrivée de le pouls au nom de Jésus, maintenant nos lampes allumées, dans la prière dans la consécration dans l'évangélisation, dans le parler en langue, rabat, rap elles sont toujours connectés sur cette plateforme jusqu'à ce que le pou arrive sur les airs que nous, nous, nous le rencontrions. Au nom de Jésus par le Saint-Esprit, cet Saint esprit à cause de toi, Seigneur, nos lampes seront toujours allumées. Oh merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci, Seigneur, pour cette heure de prière, merci, Seigneur, pour cette un de bénédiction. Merci de bénir. Tu bénis chaque adoratrice. Tu remplis chaque adoratrice. Tu remplis chaque servante de Dieu, chaque serviteur de Dieu sur cette plateforme. Tu remplis chacun de nous au nom de Jésus Christ. Que chacun vive une expérience particulière. Avec la visitation du Saint-Esprit, Jésus a dit, il est avantageux pour vous qu que je m'en aille. Ma soeur, il est avantageux pour toi que Jésus soit parti. Et Jésus est parti. Jésus est parti. Le Saint-Esprit est descendu. Il dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours je répande de mon esprit sur toute chair reçois le Saint-Esprit reçois le Saint-Esprit reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus Amen, Amen, Amen nous sommes bénis au nom de Jésus le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie le Saint-Esprit avec nous pour demeurer éternellement au nom de Jésus à demain par la grâce de Dieu et je vous souhaite une belle nuit remplie du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, je vous aime de l'amour de Jésus.